Nous avons Lou. Ah, très bonne question. Bonsoir. Après une rupture, est-il nécessaire de faire une pause J'aurais tendance à dire oui. Euh, oui, c'est nécessaire de faire une pause. En tout cas, il n'y a pas de délai. Hein. Ça, c'est très personnel. Encore une fois, la notion de timing, il n'y a pas un plan euh, préétabli ou une règle euh, pour tout le monde. En revanche, une pause, ne serait-ce que le temps, effectivement de pouvoir euh, être dans un espace émotionnel qui soit euh, propice à la rencontre amoureuse, le temps de remettre son histoire passée à sa place, le temps d'avoir repris du temps pour soi, d'avoir repris le temps aussi euh, de, de pouvoir être bien seul. C'est important d'être bien seul. Ce qui serait dommage et ce qui vraiment va plutôt freiner en fait euh, la belle histoire, c'est quand on a peur d'être seul. Quand on a peur d'être seul et du coup, après une rupture, qu'est-ce qui se passe Très souvent, bah, on veut tout de suite, tout de suite se remettre en couple. Ça, je crois que ça ne va, ça va pas servir à ta vie amoureuse, Lou, si tu, si tu fais ça, parce que avoir peur d'être seul, ce n'est pas une bonne raison pour, pour être en couple et ce n'est pas une bonne raison pour rencontrer. La bonne raison pour rencontrer, c'est d'avoir envie de partager des choses dans sa vie, pas de combler un vide. Et même si la période, elle est désagréable, euh, je crois qu'il est, est nécessaire qu'elle se vive. Après, ça ne veut pas dire ne pas faire de date du tout. L'idée, c'est d'être suffisamment honnête sur où vous en êtes. Si tu n'es pas dans un timing qui te permet vraiment de t'engager, euh, ce qui peut tout à fait se comprendre après une rupture, ça ne veut pas dire ne pas rencontrer des gens, ne pas, ne pas sortir, etc. Ça veut simplement dire être honnête sur où tu en es. Mais, euh, mais je crois que oui, il y a un juste temps pour tout et que euh, se faire larguer, par exemple, ou larguer, mais ça ne veut pas dire qu'on est en meilleur état, euh, le vendredi pour aller se remettre en couple lundi, il y a quelque chose qui ne me paraît pas très juste. Alors, Ambre, comment savoir si c'est le bon Doit-on avoir le coup de foudre ou revoir la personne plusieurs fois Ah, alors là, on est, on est vraiment justement dans tous ces... ces... Euh, J'allais presque dire cet imaginaire avec lequel on a été bercé pendant très longtemps de le bon. Euh, et si tu étais déjà présente il y a, il y a quelques minutes, euh, dizaines de minutes, euh, il n'y a pas le bon, il y a les bons déjà. Euh, ça, c'est important de le, le savoir parce que ça, ça nous met une espèce de pression incroyable de croire qu'il y aurait le bon. Alors, non, quand on rencontre quelqu'un la première fois ou quand on échange avec la personne, on ne peut pas se dire c'est le bon ou c'est un bon. Euh, pourquoi Parce qu'on ne le connaît pas. Et je sais que parfois, on a tendance, parce que c'est fluide, parce que ça se passe bien, à tout de suite s'imaginer marier trois enfants. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est dangereux parce que une relation, ça se construit. La découverte, ça se fait petit à petit. Avant de connaître la personne, on ne la connaît pas. Donc, au moment où tu vas rencontrer la personne, tu vas être capable de te dire quoi Tu vas être capable de ressentir si tu as un élan pour la personne. Tu vas être capable de ressentir s'il y a une attirance. Tu vas être capable de ressentir si tu as envie de revoir la personne. Ça, oui, mais il y a un écart entre ça et c'est le bon. Et en fait, c'est chaque étape, chaque rendez-vous, chaque étape dans la relation, dans le début de relation, qui, petit à petit, et par conséquent, va te faire dire c'est le bon. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut savoir en préambule. C'est quelque chose qui se vit et qui s'expérimente. Euh, donc, doit-on avoir un coup de foudre ou revoir la personne plusieurs fois bah, Revoir la personne plusieurs fois, oui. Si tu ressens l'envie de revoir la personne, si la personne t'a pas attiré et t'a pas plu, là, pour quelle raison voudrais-tu la voir Mais il n'y a pas besoin d'avoir un coup de foudre. Tout ça, c'est vraiment plus... Euh, euh, j'ai presque envie de dire que c'est plus dans les films. Mais dans la vie, pour vraiment aller vers une belle relation et construire une relation qui, qui dure et surtout qui est, qui est solide, on construit à partir de ses ressentis, à partir de ses envies, étape par étape. Alors, nous avons Carole. Vos conseils sont précieux. Merci Carole. Mais lors d'une rencontre, comment mettre bas sur le passé alors que nous apprenons justement à nous connaître Qu'est-ce que ça veut dire, mettre bas je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que quelqu'un dans la régie a compris la question euh, Je ne suis pas sûre de comprendre. Euh, est-ce que tu veux dire Alors, je vais répondre à plusieurs questions. Du coup, je ne sais pas, euh, euh, Carole, si euh, peut-être tu peux reposer la question là vite fait pour qu'on me la renvoie. Euh, alors, est-ce que c'est aborder le passé ou mettre de côté le passé Alors, si c'est aborder le passé, tu n'es pas forcé de l'aborder euh, justement le jour de la rencontre, tu peux, tu peux même l'avoir abordé avant. Il n'y a pas de règle, mais je veux dire, si tu ne te sens pas à l'aise, tu n'es pas obligé. Euh, aborder le passé quand vous êtes amené à le faire, que ce soit avant, pendant la, la première rencontre ou après. Moi, je vous conseille toujours euh, de, de, de l'aborder, effectivement, sans rentrer dans les détails. Euh, la personne que vous avez rencontrée, ce pas votre psy, euh, ce n'est pas votre ami non plus. Donc, vous n'êtes pas là pour faire une psychothérapie euh, auprès de, de votre date. Donc, je vous conseille de le mentionner parce que ça fait sans doute partie de votre histoire. Puis, sans doute, la personne a besoin de savoir où vous en êtes, justement, à, à quel niveau vous êtes prêt ou prête à vous, à vous engager. Euh, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans des grands détails. Euh, si ta question était mettre de côté le passé bah, en fait, c'est en amont, c'est-à-dire que ton passé, avoir fait la paix avec ton passé, être plus sereine avec ton passé, ça c'est un travail effectivement à faire dès maintenant pour que justement cette, ce fantôme du passé ne vienne pas te parasiter pendant les rencontres. J'espère avoir répondu, Carole. Si, Carole, c'était pas ça ta question, n'hésite pas à réécrire dans le chat. Benjamin, qui nous dit bonsoir Elodie, merci pour tous vos conseils. Avec plaisir. Euh, « Est-ce que le fait de vivre dans une ville de province, loin des grandes villes, diminue nos chances de trouver l'amour si on vient d'arriver et si on ne connaît pas beaucoup de monde ?» Alors, Benjamin, non. <rire> non, parce que finalement, au bout du bout, tu as besoin de rencontrer... Bah, tu vas vouloir vivre une relation avec une personne. Et quelle que soit la taille de ta ville de province, que tu ne cites pas, mais quelle que soit la taille, il y aura largement assez de femmes pour avoir la chance de rencontrer l'amour. Et puis, j'ai envie de te dire aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'amour n'est peut-être pas dans ta ville. L'amour peut être dans la ville d'à côté, peut être 50 bornes, 100 bornes, etc. Moi, je t'encourage à avoir une vision vraiment très ouverte parce que toutes les questions logistiques, toutes les questions pratico-pratiques, très sincèrement, Benjamin, je pense que tu seras d'accord avec moi, quand on tombe amoureux, quand on est amoureux, bah. C est, c est, c est, du coup, ça devient un luxe de se poser la question. L'essentiel, c'est effectivement de pouvoir rencontrer l'amour. Donc déjà, voilà, enlève-toi un petit peu peut-être ces, ces critères de la tête. Et puis surtout, euh, enlève-toi de l'idée qu'il il faudrait euh, 2 millions ou 3 millions de femmes pour pouvoir rencontrer l'amour. Euh, c'est évidemment pas le cas. Donc euh, non, tu as toutes tes chances. Et au contraire, profite d'être nouveau euh, pour euh, justement... Bah, essayer de faire des rencontres euh, en ligne, euh, euh, peut-être aussi t'inscrire à, à des activités ou à des choses dans ta ville, etc., pour faire euh, aussi d'autres rencontres complémentaires, évidemment, à ton usage de la vie Marino, bonsoir. Si on sent qu'on n'est pas encore dans un bon timing, est-ce une bonne ou mauvaise idée d'avoir des relations non sérieuses bah en fait, j'ai envie de te dire, c'est en fonction de tes envies. C'est-à-dire, il n'y a rien de mal euh, à ne à pas se sentir prêt, à, à s'engager réellement, parce qu'on a des choses encore à régler, on doit, on doit se préparer. Et ça ne veut pas dire qu'on qu doit vivre comme, comme, comme une nonne. Euh, et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne rencontre pas des gens, qu'on ne s'intéresse pas à eux, qu'on n'est pas dans l'échange, qu'on n'est pas dans l'exploration, etc. Donc moi, j'ai envie de te dire, fais ce qui te semble être le mieux pour toi aujourd'hui, et très souvent, j'ai pu quand même constater que, effectivement, être dans une démarche d'ouverture, même si notre cœur n'est pas encore totalement ouvert à l'amour, mais dans une démarche de rencontre, c'est quelque chose qui va nous aider aussi petit à petit à dans une démarche de rencontre amoureuse. Donc moi, je t'encourage, Marie-Noël, à, à, à justement explorer si, à, si tu sens que bah, tu es prête à ça, mais que tu n'es pas encore prête à autre chose. Encore une fois, l'idée, c'est d'être authentique et sincère avec la personne. Surtout pas, évidemment, faire croire à l'autre que tu veux t'engager dans une relation euh, euh, engageante, justement, euh, alors qu'en fait, euh, tu es pour l'instant dans une optique plus légère. David. Quel est le bon timing pour demander un premier rendez-vous Alors, David, je t'encourage à aller voir le replay <rire> sur la communication et le replay sur la rencontre parce que justement, j'ai pas mal abordé ce point. Euh, le bon timing, juste pour te, quand même te faire une réponse, <rire> je ne vais pas te laisser comme ça. Euh, le bon timing pour demander un premier rendez-vous, c'est le timing où toi, tu ressens un réel élan et non pas... Je veux rencontrer pour rencontrer parce que ça me rassure. Alors, je veux vite poser la question parce que ça me rassure et, et tomber complètement à côté de la plaque. Donc, le bon timing, c'est je ressens un réel intérêt pour la personne, une réelle envie de rencontrer la personne. Et je ressens, d'autre part, que la personne, bah, c'est réciproque. Tu vas me dire, je peux pas savoir. Bah, si, quand même, si tu sens qu'il y a du répondant, que vous échangez, que c'est assez fluide, etc., il est assez rare de se retrouver dans la situation où l'échange est fluide, où ça se passe bien, où on, a, on se recontacte sur plusieurs jours et que la personne, après, elle ne veut pas nous rencontrer. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la conjonction des deux éléments qui doivent se faire dire, c'est le bon timing. Éléonore, comment rencontrer l'amour quand on s'occupe de ses parents en parallèle bah, Cette question, tu sais, euh, je vais l'élargir un petit peu parce que toi, tu es dans ce cas de figure, mais, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui se posent la même question, par exemple, quand elles ont une garde exclusive, par exemple, de leurs enfants, etc., Là, c'est plus... Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement une question d'organisation, euh, si on doit s'absenter, etc., pour, euh, pour aller rencontrer euh, des personnes. Mais je crois qu'il y a surtout une question euh, plus profonde que ça. J'ai pu constater que, la logistique, c'est une chose, et parfois effectivement, il y a des contraintes et c'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, ce qui est de plus bloquant, c'est la culpabilité. Ce qui est le plus bloquant, c'est de ne pas s'autoriser. On croit qu'on n'y a pas le droit. On est tellement pris dans quelque chose où on soutient l'autre, où on aide les autres, où on est dans son rôle euh, presque d'infirmière parfois pour ses parents, ou son rôle de maman hein, par rapport à ses enfants, qu'on s'interdit finalement autre chose qui, qui serait bah, pour notre bien-être, qui serait pour notre cœur. On, on met ça en second plan. Et, euh, et je ne sais pas si ça te parle, Eleonore, mais, mais je, je pense que déjà, essaye de, de voir cette question effectivement de l'autorisation et puis après, des solutions en termes logistiques, je suis sûre que tu en trouveras. Alors, prochaine question que je n'ai pas encore reçue. Ah Alors, Pardon hein, si j'écorche ton nom. Euh, fagnarg, comment savoir si l'autre personne est prête Alors, bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a certains signes qu'on peut voir dès le profil, qui peut être très, justement, très cloisonné, très fermé. Il y a certains signes qu'on peut voir dans les discussions. Euh, ça peut être aussi bien des signes, effectivement, que la personne, elle prend vite la mouche ou qu'elle se méfie ou qu'elle n'est vraiment pas dans la, dans la confiance. Ça peut être aussi, alors, ça ne veut pas forcément dire que la personne n'est pas prête, ça peut aussi vouloir dire que la personne n'est pas très intéressée. Euh, si la personne, elle répond une fois sur dix et elle répond tous les quinze jours, soit elle n'est pas prête, soit elle n'est pas intéressée, mais dans les deux cas de figure, effectivement, euh, on, on sent qu'il y, euh, y a un truc qui bloque. Et puis aussi, dans, le, dans la découverte, dans les interactions ou dans la rencontre, je crois que c'est un sujet qu'on peut aborder. Effectivement, justement, quand on aborde le sujet de sa, sa vie amoureuse passée, il euh, y a des choses qui vont sortir. On va sentir où on est la personne dans sa vie amoureuse. Et on va sentir si elle est prête. Et puis, à un moment, on peut poser la question. Alors Dans le flot de la conversation, hein, pas entre je parle de cinéma et je parle d'autre chose, c'est un peu bizarre. Mais dans le flot de la conversation, quand on évoque sa vie amoureuse, quand on évoque les perspectives qu'on a envie de donner à sa vie amoureuse, on peut aussi tout simplement poser la question. Alors toi, du coup, tu te sens prête ou tu te sens prêt euh, à vivre une histoire pourquoi ne pas poser la question, tout simplement, euh, et ressentir euh, ce qu'on perçoit de la réponse de l'autre Alors, nous avons une question de Miss Marjo. J'ai un gros souci de manque de confiance en moi. J'ai beaucoup grossi, du coup, je ne me trouve plus attirante. Mais par contre, mes proches me disent que je peux changer d'avis si un homme me trouve attirante. Qu'en pensez-vous » Alors. La question de la confiance, là, pareil, on a, on a un super replay sur la confiance, donc va, va le voir en complément de ma réponse. Euh, déjà, j'ai envie de te dire, Miss Merjot, euh, ton poids n'est absolument pas un frein. Ce pas ton poids qui peut être un frein, c'est effectivement ton manque de confiance qui peut être un frein. Mais déjà, c'est important de le dire parce que très souvent, moi, j'entends des, des, des coachés ou des personnes qui me disent non mais ou qui ressentent ou qui pensent « oui, mais j'ai pris du poids » ou « j'ai quelque chose qui fait que je peux pas plaire, ou on ne peut pas s'intéresser à moi ». Ça, c'est absolument faux. Euh, « Très sincèrement, il y aura des personnes à qui tu vas plaire, des personnes à qui tu vas pas plaire, mais c'est pas une question de poids, c'est comme ça pour tout le monde. Euh, » Oui, effectivement, c'est la question du manque de confiance qui peut, du coup, se ressentir, qui peut te freiner, qui peut faire que, du coup, tu ne rencontres pas la personne parce que tu as peur que la personne soit déçue, par exemple. C'est le genre de réflexion qu'on peut, euh, qu peut avoir. Et ça, effectivement, euh, c'est plus le problème. Alors... Oui, bien sûr que c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux, euh, la confiance. C'est-à-dire que si tu as des retours de personnes, d'hommes qui te, qui te font des compliments ou qui semblent attirés par toi, bien sûr que ça va booster ta confiance. Mais je te conseille de ne pas tout miser là-dessus. C'est-à-dire que la confiance, ça se construit d'abord à l'intérieur de soi, euh, sans compter... Sur les autres, même si, évidemment, d'avoir des retours positifs, c'est quelque chose qui va booster notre confiance. Mais, euh, mais je t'encourage effectivement à, à, à travailler ça, toi aussi, de ton côté. Et, et c'est pareil, bah, tu verras tous les conseils que je donne dans, dans le replay, mais c'est quelque chose qui se construit aussi, la confiance. Pas à pas, tu vois, le but n'est pas de te brusquer, mais le but étant de te confronter quand même aux choses. Parce que si tu y vas, effectivement, en, en ayant bien conscience que l'amour, ça sera avec qui tu es et qui tu es aujourd'hui, aussi bien dans ta personnalité que tes envies, que ton histoire, que ton physique, tu n'as rien à perdre. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre quelqu'un qui, de toute façon, ne te voudrait pas tel que tu es. Donc, c'est souvent cette croyance-là, en fait, qu'il faut, qu faut faire changer faire, et, et, et travailler. C'est la croyance qu'on passerait à côté de quelque chose. Non, on passe à côté de rien si, de toute façon, les personnes en face de nous n'ont pas quelque chose pour qui nous sommes globalement. Et ça vaut aussi bien pour les aspects physiques que des aspects euh, plus de, de personnalité ou autre. Adi qui nous dit, « Pourquoi parler de rencontres amoureuses On peut rencontrer un ami et on verra si ça débouche sur autre chose. » Alors euh, oui, je parle beaucoup de rencontres amoureuses, mais c'est un peu le, le, le sujet en tout cas. C'est vraiment là-dessus que j'essaye de vous apporter une aide. Mais effectivement, une rencontre, c'est avant tout une rencontre humaine euh, qui peut être amicale, qui peut être amoureuse, etc. Alors, pour autant, je comprends ce que tu veux dire derrière ta question. Derrière ta question, c'est de te dire, est-ce que l'approche de se dire on devient d'abord ami et ensuite on voit si on passe à de l'amour, est-ce que c'est la bonne approche En tout cas, je la comprends comme ça, ta question. Je suis mitigée. Je suis mitigée euh, là-dessus parce que je crois quand même que on a besoin d'être assez clair sur ses intentions. C'est-à-dire que si tu es sur mythique, c'est pas a priori pour rencontrer un ami ou une amie, euh, c'est pour rencontrer l'amour. Et il n'y a pas de honte à ça. Et je crois que ce qui va nous permettre de mieux le rencontrer, c'est quand même d'être assez clair sur nos intentions. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il y a quelque chose... Alors, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être ami et ensuite, il y a quelque chose qui se développe en amour. Bien sûr, tous les cas de figure arrivent et ça arrive et ça arrive régulièrement. Pour autant... Je veux quand même t'alerter sur la question de la posture. C'est souvent parfois assez difficile dans les yeux de l'autre de sortir la, de la posture ou de la vision de l'autre en tant qu'ami s'il s'est con, conduit et comporté comme un ami. Ça, c'est vraiment important de, de comprendre ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même rapport, on n'a pas du tout la même interaction quand on est dans une démarche amicale et quand on est dans une démarche de séduction ou amoureuse. Et du coup, à vouloir prendre ce biais-là, sans doute par manque de confiance, sans doute pour se rassurer. Souvent, on reste catalogué comme le bon ami ou la bonne amie et c'est assez difficile de sortir de cette image-là. Donc, si c'est une stratégie de réassurance de ta part, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure, même si bien sûr qu'il y a des histoires d'amour qui ont commencé par une amitié. Alors, Valentin, euh, Valentin qui nous dit « Comment fait-on pour draguer une personne alors qu'on est très timide et qu'on n'ose pas faire le premier pas ?» J'ai envie de te dire que tu n'es pas obligé de draguer. Et peut-être d'ailleurs ça va te faire baisser la pression par rapport à ta timidité. En fait, une rencontre, ce n'est pas forcément de la drague lourde, d'y aller avec ses gros sabots et de, et de faire un plan séduction voilà, par, par texto ou toute une soirée quand on se rencontre. Je crois que dans ton cas, mais j'ai presque envie de dire dans le cas de tout le monde, moi ce que je conseille et ce que je suggère, c'est effectivement juste de s'ouvrir. Pas de draguer, mais de s'ouvrir d'oser dire qui on est, d'oser poser des questions à l'autre, juste ça, en fait. Euh, après, il ne suffit pas grand-chose, en fait, pour, pour euh, y mettre une touche plus, euh, plus séductrice. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être dans cet échange, dans cette ouverture. Et puis après, il suffit d'un petit trait d'humour ou d'un petit pic pour la personne, pour la titiller un peu. Tu pas obligé de le faire tout de suite si tu es timide. Mais d'ores et déjà, voilà, sors toi de l'idée qu'on a besoin de draguer pour rencontrer l'amour. Je crois que c'est un petit peu erroné comme façon de voir les choses. Et je crois que d'être dans cette démarche d'échange avec, avec l'autre peut amener justement à une rencontre où là, bah, il y a d'autres choses qui vont rentrer en jeu, le, le regard, etc., y compris le regard ou le sourire rougissant. Euh, le message passe très clairement même quand on rougit. Donc, euh, moi, je pense que ce pas vraiment un frein, Valentin. C'est plus un frein de te dire que quand on est timide, on ne peut pas rencontrer l'amour. Le vrai frein, il est plutôt là que le fait d'être timide. Et puis, qui sait, tu auras peut-être quelqu'un d'aussi timide que toi ou plus timide que toi en face et du coup, ça te, ça te mettra en confiance pour, euh, pour le reste. Alors, ensuite, nous avons euh, Olivier euh, qui nous dit « Quand une personne va voir ton profil plusieurs fois, il faut faire quoi ben, Ça dépend. Qu'est-ce que tu as envie de faire, euh, Olivier euh, Je ne peux pas te faire une réponse qui serait pour tous les profils. Il y a des profils qui viennent te voir et qui vont te donner envie et des profils qui ne vont pas te donner envie. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'effectivement, si la personne qui vient te voir plusieurs fois, ça veut dire que, alors, peut-être qu'elle a des peurs, peut-être qu'elle se pose des questions, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui l'a intriguée ou qui la titille, et sinon, elle ne ferait pas ça. Euh, du coup, bah, moi, je te propose, si la personne a quelque chose qui te fait un peu vibrer, de pouvoir lui écrire, tout simplement. De pouvoir lui écrire, parce que peut-être... En fait, on peut tout imaginer. Le but, c'est pas d'interpréter, mais euh, on peut aussi imaginer que la personne n'ose pas. On peut imaginer plein de choses. Et en tout cas, si elle a fait la démarche d'aller voir, c'est qu'elle n'a pas, pas été rebutée. Au contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a attirée. Donc moi, je te conseille de lui écrire et de ne pas attendre qu'elle t'écrive sous prétexte qu'elle est venue plusieurs fois. Euh, je crois que là, c'est le moment de faire une démarche proactive euh, et de créer euh, et de créer, ou peut-être même dans ce cas-là, c'est saisir une opportunité. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de ce live, euh, ess j'ai essayé de prendre un maximum de, de questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions, pour toutes vos interactions, pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout ce que vous avez apporté comme richesse à ce live coaching. On a vraiment essayé d'en prendre un maximum et de toute façon, on sera de retour très bientôt pour un nouveau live coaching. Et je vous propose effectivement de profiter de la Saint-Valentin pour saisir cette opportunité et vous trouverez évidemment le lien du programme de la Saint-Valentin dans le chat, donc vous n'avez plus aucune excuse pour commencer à vous mettre dans le bon timing. Je tiens encore une fois à vous remercier vraiment chaleureusement pour tout ce qu'on partage à chaque live coaching, et remercier à nouveau Mythique pour sa confiance. Je vous souhaite une très très belle soirée, et je vous dis à bientôt